Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de Star Citizen News. J'espère que vous allez tous très très bien. Et on commence par un énorme merci à qui euh, qui vient de faire une, une, une généreuse donation de, de 10 euros. Merci beaucoup du fond du cœur. Merci, merci, merci beaucoup. Euh, je vais avancer un peu la vidéo, ça évitera le, le fond noir. Je mettrai un jared. Ouh, jared. Alors, ça, ça, ça se voit pas, mais aujourd'hui j'ai une veste un peu spéciale. Voilà, je suis je, je de la résistance. Du coup, nous allons résister durant ce live. Euh, non, j'aimerais commencer par quelque chose d'un petit, petit peu plus sérieux que d'habitude. Est-ce que l'inside commence par euh, quelque chose de plus sérieux que d'habitude Non, c'est euh, l'Alliance Rebelle. Euh... Allô. Euh, l'inside commence par quelque chose d'un peu plus sérieux que d'habitude. Il y a Jared qui, au nom de, de CIG, du coup, et, et de tous les développeurs, tenait à présenter ses excuses en fait, pour le, le lancement de la, la 3.18. Ils savent que ça a été un lancement catastrophique. Je veux dire, forcément, ils bossent sur le jeu, ils ne sont pas aveugles. Mais ce qu'ils tenait surtout à dire, au-delà au au des excuses, c'est qu'ils savent à quel point c'est frustrant parce que eux vivent la même frustration. Ils ne sont pas du tout en train de, de lancer euh, la 3.8 en mode « Bon, bah, allez, advienne que pourra, et puis on, on passe à autre chose. » Ils sont vraiment dévastés aussi. Il euh, y, y a tout le monde qui est sur le pont pour essayer de corriger les problèmes. Et c'est des humains comme nous. Ils aiment le jeu comme nous. Et on, on entend très souvent que oui, c'est tout pour l'argent, machin et tout. Et genre, bien sûr que l'argent a toujours une place importante. C'est une entreprise, elle doit vivre. Mais c'est vraiment pas leur approche première. Leur approche première, c'est de réussir à, à réaliser les, les promesses et le rêve qu'ils ont présenté. Et du coup, chaque fois que nous, on souffre, eux souffrent aussi. Ils, ils ont vraiment souffert de, de la sortie de la 3.18. Ils auraient aimé que ça se passe mieux. Il euh, y a des choses qu'ils ne pouvaient pas prévoir et que là, ils ont vues et du coup, ça leur permet de les, de les corriger. Donc Ils nous disent aussi merci en même temps parce que notre souffrance... Leur a permis d'avancer et, et d'améliorer le jeu. Et j'entends souvent beaucoup de monde dire il aurait suffi de, il aurait fallu que euh, moi j'aurais. Et malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Euh, là, on parle de changement d'infrastructure pour un jeu qui est dans, dans un environnement live. C'est quelque chose qui est pas simple. Et si jamais vraiment vous pensez que vous pouvez faire la différence, et, et, et je dis vraiment pas ça méchamment, je suis sincère quand je le dis, si vous pensez que vous pouvez faire la différence si vous pensez que vous savez comment faire mieux, c'est des recrutes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à proposer votre CV et, et aller les aider. Parce qu'ils ont, ils ont besoin de, de gens qui peuvent avoir des visions différentes et qui peuvent permettre d'améliorer les choses. Donc voilà un peu l'introduction plus sérieuse qu'à d'habitude, mais je pense que c'est important de, de faire ce point-là. Si déjà j'arrête de le faire, voilà, ça, ça me semblait important de, de vous le transmettre. Donc voilà, là on a passé le, le côté euh, sérieux et on va rentrer dans le cœur du sujet. Alors, il n'y a pas grand-chose à, à traduire dans le sens où c'est euh, une discussion très technique, sur, euh, sur l'approche des missions et ça rentre beaucoup dans, dans le détail mais il y a, y a des points à retenir donc, hop, je vais retourner le, le petit fond donc ce qu'il faut comprendre euh, je vais faire un, un petit point sur l'histoire du, du développement euh, dans le développement il y a il y a plein d'approches, en fait, qui, qui s'opposent. Euh, Ce n'est pas nécessairement des meilleurs que d'autres, ou, euh, ou, ou ça, c'est mieux pour ça, machin, c'est relativement compliqué. Il y a effectivement des approches qui sont plus pertinentes à certains moments, mais il y a aussi des notions d'époque, avant tout. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est plutôt de ça qu'il s'agit, de parler de différentes approches en fonction des époques. Il y a une approche qu'on appelle le, le, le code en dur, en gros, c'est de faire des très très très grandes lignes de code du début à la fin pour réussir à coder quelque chose. Et c'est une approche qui a été utilisée pendant très longtemps parce que c'est la seule approche en gros qui était disponible. Et aujourd'hui, on a une nouvelle approche qui s'appelle euh, l'objet, en fait, le code en, en objet, et quand eux, ils parlent de module de mission, en fait, c'est de ça qu'ils parlent. Donc jusqu'à maintenant, euh, pour plein de raisons différentes, on codait, en dure les missions. Le problème qui avec ça, en gros, c'est ça, allô. <rire> Le Le problème, en gros, c'est que, en fonction de chaque dev, comme il n'existe pas réellement de de grammaire du, du code à proprement parler, chaque développeur qui va créer des missions va les créer un tout petit peu à sa sauce. Et ce qui veut dire que chaque fois qu'il va y avoir un bug, il va être très très dur à traquer, parce que comme chaque mission est écrite plus ou moins différemment, le bug peut être issu d'une mission à cause d'une façon d'écrire du développeur. Et ça, ça pose énormément de problèmes pour le suivi, vous vous doutez bien de pourquoi et c'est pas viable dans le temps, parce que non seulement ça veut dire que les missions sont pas extensibles, mais en plus justement pour la correction de bugs c'est une catastrophe absolue. Donc ils ont décidé de passer au codage en objet. Qu'est-ce que ça veut dire En gros, ça veut dire qu'on a un module qui gère le transit d'un objet. Peu importe ce que cet objet ça peut être ça peut être une boîte, ça peut être un, un cadavre, ça peut être euh, une bouteille... C'est pas très important. Ensuite, il euh, y a un, un objet, donc euh, qui. un bout de code qui lui va gérer euh, la façon dont l'objet nous est donné. Donc, par exemple, est-ce que c'est sur une étagère, est-ce que c'est dans un euh, dans un conteneur de, de livraison? Est-ce que c'est un personnage qui nous le donne? Voilà, tout ce genre de choses. Mais dans l'absolu, en fait, ça ne change rien. C'est toujours le même module de mission qui va s'occuper de ça. Peu importe le type de mission. Ça, ça pourrait même être dans l'absolu une mission d'enquête. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais dans, dans l'absolu, ça pourrait l'être. Et donc, ils ont vraiment décidé de découper chaque morceau de la mission avec des modules. Et pourquoi c'est une très bonne chose Parce que ça permet en fait de créer énormément de nouvelles missions en très peu de temps, en utilisant exactement la même logique. On, on avait parlé de ça une fois euh, par rapport aux, aux missions d'enquête. Donc je disais en gros une mission d'enquête. Si je vous dis, euh, vous devez aller dans une station pour aller chercher euh, les données... Dans un ordinateur et ensuite les transférer à quelqu'un, bah c'est exactement la même chose que si on vous demande d'aller dans un vaisseau, de récupérer euh, une, une carte à puce et de la livrer à, à un endroit. Dans, dans l'absolu c'est exactement la même chose. Donc pour le joueur ça crée plein de variations de missions, donc ça crée de la diversité et la diversité c'est cool, mais en termes de code, <rire> En termes de code, pour les développeurs, c'est exactement la même chose. Et euh, j'ajouterais qu'il était temps qu'ils fassent ce changement là parce que ça fait quelques années en vrai qu'on tourne un petit peu en rond au niveau des missions. Euh, ils disent qu'ils ont rajouté des nouvelles missions, en vrai pas vraiment, faut, faut pas se mentir. Et donc c'est une très bonne chose qui passe vers ce système là, parce que justement ça, ça permettra d'ajouter énormément de nouvelles missions, beaucoup plus rapidement, et d'avoir des choses beaucoup plus stables aussi. Puisque si on peut traquer les bugs plus facilement, on peut les corriger plus facilement, et, euh, et avoir plus de stabilité dans les missions. Mais ça explique aussi pourquoi on n'a pas eu plus de missions jusqu'à maintenant, parce que euh, je, je suis d'accord avec eux, même si c'est pas dit dans la vidéo, hein. ça c'est moi qui, qui extrapole un petit peu. Euh, c'est une bonne chose parce que ça n'a pas de sens de continuer à faire quelque chose qui n'est pas viable euh, c'est un peu comme la, la star map ça sert à rien aujourd'hui de corriger les bugs dans la star map sachant qu'elle va être complètement remplacée donc là ça n'a pas de sens d'ajouter de, de nouvelles missions en dur alors qu'il y a ce système de, de modules qui arrive alors là on a vu passer un petit truc je vais revenir en arrière c'est juste une petite blague qu'ils ont fait, parce qu'ils disaient qu'ils pouvaient ajouter de, de nouvelles missions, comme par exemple le fait d'aller de, ramasser des, des herbes à un endroit pour les ramener à quelqu'un, et ils plaisantaient en disant que non, il ne fera pas de mission où on devra ramasser des herbes. Alors je ne sais pas s'ils ont raison de faire la blague, parce que moi je verrais bien le fait qu'à terme, ce soit quelque chose qui arrive, pas forcément dans cette version, mais par exemple d'avoir une mission scientifique... Parce que c'est à ça que j'ai pensé immédiatement. Une mission scientifique où un, un médecin veut créer un antidote et du coup il nous demande d'aller chercher telle plante. Parce que cette plante serait la solution pour trouver l'antidote. Hein, pour, pour moi, c'est quelque chose qui serait viable, en vrai. Donc je ne sais pas s'ils ont eu raison de plaisanter là-dessus, mais, mais voilà. Euh, il parlait du fait que souvent les nouveaux modules leur permettraient d'ajouter de nouveaux types de missions aussi. Donc par exemple, avec du. Du bounty hunting donc là c'est un peu l'exemple qu'ils ont pris sur cette image on va chercher un, un pnj quelque part et en fait le pnj du coup à ce moment là il est équivalent d'une caisse ni plus ni moins et donc on pourra mettre le, le pnj dans, dans une boîte et l'amener euh, à l'endroit prévu. Euh, ensuite, ils ont parlé euh, des, des missions qui vont venir, qui vont arriver pardon, très, très rapidement. Ça va être les missions de Salvage. Euh, normalement, il y aurait dû y avoir des missions de minage aussi. Malheureusement, ils sont en train d'attendre sur d'autres techs. Je ne sais pas lesquelles euh, Possiblement la refonte du minage, j'imagine. Dont ils ont, ils ont parlé récemment. Donc les missions de minage, elles, arriveront euh, plus tard. Elles n'arriveront pas en même temps que les missions de, de salvage. Et alors pour les missions de salvage, il a donné des exemples. Voilà. Les exemples qu'il a donnés, en gros, c'est soit une mission PVE, en gros, on nous donne un endroit où il y aurait une, une épave à aller salvage, mais possiblement on pourrait trouver euh, des PNJ déjà sur place soit qui sont déjà en train de, de faire du salvage ou alors des, des pirates qui sont en train de dépouiller l'épave euh, donc ça veut dire que n'est pas juste du salvage, il y aurait un habillage autour qui nous permettrait d'avoir euh, une aventure en gros qui arriverait avec la mission euh, ensuite il parlait du fait que sur ça, il y aurait plusieurs degrés de variation. Par exemple, il y a le côté legit. On nous dit, voilà, il y a cette épave, il faut la salvage, il faut la dégager. Et il y aurait le côté criminel, où euh, possiblement, on nous dirait, bon, ben bah, vite, il faut se manier. On sait qu'il y a un contrat legit qui est en cours, et il faut que vous arriviez sur place avant la personne qui a eu le contrat, pour dépouiller le plus vite possible. Et donc là, on aurait un timer qui nous dirait quand est-ce que l'autre personne pourrait potentiellement arriver. Là, on nous montre les, les petits exemples de bataille. Dans, dans le cas du PVE, il donnait l'exemple où là, par exemple, vous arrivez, il y a un PNJ qui est en train de salvage, vous lui tirez dessus, et il s'en va. Bah, ce qui pourrait se passer si le PNJ s'en va, c'est que possiblement, si vous ne l'avez pas tué, alors, je vais attendre qu'il finisse de parler. Et ben il pourrait revenir avec ses amis qui viendraient avec un Rotaliator, en bon, un, un autre gros vaisseau, et qui viendraient vous faire votre set. Voilà. Donc, la, la, la petite part de risque. Euh, il parlait du fait qu'il pouvait aussi potentiellement y avoir euh, une mission ouverte. Donc vous ne seriez pas la seule personne à avoir la mission de Savage. Et donc il y a plusieurs personnes qui arriveraient sur place. Après, est-ce que vous ferez de la coopération ou pas ma foi, ça, ça dépendra de la situation. Mais voilà, il parle vraiment de, de, de variation et de sortir du, du cadre qu'on a eu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, point A, point B, mission finie, basta. Offrir une torpille, c'est toujours un plaisir. Plus des piratés, ça va bien. Coucou tout Les Astéroïdes V2 ou V3 je, je pense pas, non. Je pense plutôt que c'est la disposition des différents minerais. Je pense qu'ils ont besoin que ce soit terminé ça, avant de pouvoir construire des missions dessus. Parce que le problème, c'est que si on demande d'aller chercher euh, de l'aluminium, mais qu'on ne sait pas encore où sont vraiment euh, les filons d'aluminium, c'est difficile de créer une mission. Euh, ensuite il parle d'un nouveau type de mission qui pourrait faire son apparition sur Horizon Où euh, Crusader par exemple aurait un prototype en cours de développement Et malheureusement le prototype est volé par les Ninetales sur des plateformes Donc Crusader vous embauchera pour aller chercher le prototype, le récupérer et euh, le livrer à Crusader et pareil, là, possiblement, ça pourrait être une mission ouverte, mais vraiment côté euh, legit, où ça n'aurait pas de sens de se tirer dessus. Où bon, L'objectif est vraiment de tuer les Ninetales, récupérer le prototype et le rendre. Euh, je précise que ces, ces missions-là, c'est du work in progress, donc c'est en cours de développement. Et donc c'est des choses qu'on pourrait, hein, qu pourrait voir arriver euh, prochainement. Là, on voit le Data Forge. C'est quelque chose qui est connu. Et, euh, et je trouve ça cool, je trouve ça plus intéressant que l'émission qu'on a eues jusqu'à maintenant sur Horizon. Où justement, c'était un petit peu ce côté point A, point B. Euh, où on, juste, on, on arrive, on tue tout le monde. Fin. Ce qui n'est pas forcément très très très intéressant. Et là, pareil, on, on montre quelques trucs de, de, de bunker qui aussi vont... vont euh, comment dire Profiter. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Qui vont aussi profiter des, des améliorations sur les, sur les systèmes de, de modules. Et puis, évidemment, bah, dans, dans, dans le futur, ça permettra d'avoir plus de de missions. Je crois qu'ils disent pas grand-chose... Ah, voilà. Donc en gros, ils disaient aussi que... Là, ils vont commencer par faire les, les modules qui gèrent les missions qui existent à l'heure actuelle. C'est le refactor, hein. de toute façon, que CIG est en train de faire, en gros, prendre tous les anciens systèmes, les amener euh, aux fonctionnalités qui existent aujourd'hui, les améliorer, mais pas nécessairement faire des, des gros changements dès le départ. Et euh, une fois que tout, tout ça, c'est stable, euh, amener de nouveaux modules pour euh, gérer de nouvelles choses, comme par exemple le, le crafting aussi, qui, qui va arriver dans, dans, dans les mois à venir. Euh, et qui a besoin de, de modules, parce que le crafting, c'est pas que pour nous, pour créer nos propres pièces et machins, ça s'inscrit aussi justement dans une logique de, de mission et d'environnement, typiquement euh, dans l'écosystème du, du minage, où quelqu'un va avoir une mission pour aller chercher euh, de l'aluminium, et le livrer quelque part, du coup cette zone a de l'aluminium à disposition, euh, vous, vous pourrez récupérer cet aluminium et euh, créer des objets, et ces objets, vous devrez les livrer quelque part. Tout ça, ça s'inscrit vraiment dans l'écosystème que Siege veut créer, où ils veulent sortir de ce carcan habituel, où c'est juste justement un donneur de quête, on fait la quête, fin. Et là, au contraire, les quêtes s'embriquent les unes avec les autres, tout en impliquant tous les joueurs dans cet écosystème-là. En gros, ce qui, ce qui ressort de. de cet inside. Tout à fait, Nico, bah tiens, on parle des missions de crafting. Tout quitter, partir fabriquer des fourchettes. Ah, et dire que c'est un avenir qui aurait pu se proposer à moi. Ouais, l'envolée lyrique, ils font un peu une petite blague, je, je sais pas si c'était bienvenu ou pas. Mais il y a un des devs, en fait, quand il parle ici, il rentre énormément dans le détail des, des modules, et il se moque un petit peu de, de lui. D'ailleurs, euh, Jared précise qu'il faisait la version courte de, de l'explication. Mais c'est assez intéressant, en vrai, hein. si, si vous comprenez l'anglais, parce que là, moi, je ne veux pas forcément le traduire... Mais si vous comprenez l'anglais, voilà. en gros, justement, il parle vraiment de, de chaque étape, Ce que je vous disais, la, la création de, de la mission, le fait qu'on check si vous avez pris la caisse, euh, le fait qu'on on gère où est-ce que la caisse doit, doit arriver, euh, le fait qu'on check qui doit recevoir le, le, le colis, etc., etc. Et tout ça, c'est vraiment très très très important. Et euh, aujourd'hui, en vrai, dans le monde du développement, quelqu'un qui, qui refuse de, de passer à l'objet, euh, c'est quelqu'un qui devrait changer de métier. En vrai. Alors c'est toujours pareil, ça dépend du contexte, ça dépend de ce que vous faites. Mais euh, l'objet, le, le, c'est vraiment une très très très belle façon de, de gérer le dev, d'avoir de, de quelque chose d'extensible et de stable. Aussi. Et comme il au début, hein, si vous avez... 15 devs différents qui font euh, 15 missions différentes avec une façon d'écrire différente à chaque fois, c'est un enfer. Coucou ano, mais ça fait plaisir aussi. Vu que l'on peut cueillir des fruits, pourquoi ne pas pouvoir en faire de l'école de contrebande? Mais en fait c'est prévu, Fonfon, justement c'est vraiment toute la base, et c'est pour ça qu'on a besoin de ces, ces gestions de modules euh, pour suivre les entités. Parce qu'on a besoin de savoir, justement, si un joueur a livré euh, des pommes quelque part. Mais du coup, ces pommes doivent exister dans le stock. Et ensuite, possiblement, un joueur doit pouvoir avoir une mission pour récupérer ses pommes, euh, en faire du calva, et, euh, et livrer le, le calva derrière. Et ça, malheureusement, il n'y a que les modules qui peuvent permettre ça. Parce qu'en gros, quand on fait du, du script en dur... Une fois que la mission est terminée, c'est très très difficile de, de réussir à, à suivre ce qui, ce qui se passe. L'objet, le style guide, c'est hyper important pour du code propre et partageable complètement. Alors le, le style guide, c'est compliqué parce que la, la normalisation peut avoir ses méfaits aussi. Mais on va dire que c'est bien d'avoir des, des frontières à pas dépasser, dire voilà, on, on reste un peu dans, dans cette façon de faire-là. Mais pourquoi je dis que le, le style guide a, a, a ses limites, c'est que il y a, y a certaines personnes qui vont être très très très à l'aise avec certaines approches, et je pense que c'est pas forcément une bonne idée de les forcer absolument à, à changer. Euh, typiquement, quelque chose qui n'a a rien à voir avec du code on, on, spécifiquement, mais je sais que C.I.G. encourage beaucoup l'utilisation de Blender si vous êtes à l'aise, de Maya si vous êtes à l'aise, de Zbrush si vous êtes à l'aise, etc. En fonction de, de ce que vous maîtrisez et je pense que c'est une bonne chose. Ça fait tellement longtemps que je ne suis plus c'est que j'en suis perdue. Bah ben, ça a changé hein, Star Citizen... Ça a vraiment changé. Et on, on, on arrive... On, on arrive à une époque... Où, où, où, si je devais répondre un peu aux, aux, aux gens qui chipotent... On est en train de passer... D'un jeu qu'on aurait pu appeler pré-alpha... à un jeu qu'on peut appeler alpha. Je, je dirais ça comme ça. De, 2023, c'est... Euh... C'est l'année de Star Citizen. Et voilà. En gros, ce qui, ce qui ressort du, du modulaire. J'ai arrêté à la 3.6, un truc comme ça. Ah oui Donc, ouais, ouais, oui. Ouais. Effectivement. Sacrément changé. C'est ça. C'est l'album de la maturité. <rire> Est-ce que vous pensez que la 3.18 est, est le patch de la maturité Et sinon, on peut vite fait parler de, de la semaine dernière. Alors là, je vais vite que ça. Ça vous voyez pas ce que je regarde 3.4, euh, voilà. <rire> d'accord. <rire> euh, je parlais du style. Pour du code et sa gestion, principe du nommage des variables d'autres noms. Ah oui, d'accord, je suis, suis d'accord avec toi, tout à fait. On va, on va vite fait parler de l'inside de, de la semaine dernière, parce qu'en vrai j'ai déjà fini celui d'aujourd'hui. Il euh, n'y a, a pas grand chose à en dire non plus. Euh, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'eux, ils estiment que le gameplay d'ingénieur, ça tient plus d'une nouvelle dénomination, en fait, qu'autre chose du resource management. Donc, qui est en cours de dev hein, et qui, qui arrive euh, prochainement. Et en fait, eux, ce qu'ils appellent euh, l'engineering, c'est la, la surcouche par-dessus. Je pas trouvé une image. La surcouche de gestion par-dessus. En fait Le fait d'avoir un poste qui permet de gérer ça, d'avoir des accès, ce genre de choses. Et, et donc le rôle d'ingénieur, c'est vraiment gérer les ressources, faire en sorte de, de s'assurer que tout fonctionne bien au sein du vaisseau. Mais ils ont aussi parlé de, de ce qu'ils voulaient vraiment explorer. Donc, Par exemple, ils, ils détaillaient le rôle d'ingénieur en, en trois étapes. Le, comment je peux traduire ça en français Je dirais l'ingénieur, le réparateur et... Ah, c'est dur en français de créer la distinction entre les deux. Et, et, et, et, et... Après, c'est vaste, euh, ingénieur. Je dirais le superviseur. Voilà, on va dire ça. Le superviseur, l'ingénieur et le mécano. Le gestionnaire, c'est pas mal le gestionnaire. J'aime beaucoup. Donc en gros, le, le gestionnaire, c'est celui qui va être à la console, qui va euh, diriger les flux d'énergie à travers le vaisseau, ce genre de, de choses, gérer les priorités. L'ingénieur, c'est celui qui va réussir à, à vous booster les systèmes, à faire en sorte qu'ils qu tiennent, à les améliorer, à voir qu'est-ce qu qu'on peut qu'est-ce qu'on peut sacrifier euh, du, durant la, la, la gestion d'un combat, ce genre de choses. Et le mécano, lui, c'est celui qui va vraiment s'occuper de réparer, de changer les pièces, mais aussi potentiellement de prendre un extincteur pour euh, refroidir un, un composant qui est en train de surchauffer. Et là, je parle littéralement de ce qu'ils ont expliqué, de ce qu'ils ont montré. On, on voit des petits exemples de ça. Alors, est-ce qu'on a des images Ah, ils, ont, ils ont parlé de, de fuite de courant aussi, avec une image qui est pas forcément appropriée. Voilà, là, il y a une surcharge de courant dans le vaisseau. Et ensuite, il peut y avoir une fuite de courant. Ah. Alors, purée, je trouve plus les images. Je suis, je suis désolée, il y, a, il y a un moment où vraiment, ils le montrent. ce que j'arrive à retrouver ça Moi, bon, je crois que j'arriverai pas à retrouver. Tant pis. Mais ouais, ça, ça fait vraiment partie de ces choses-là. Et je trouve ça génial, en fait, la profondeur où, où ils vont. Oui. Parce que ça veut dire qu'on peut faire des vrais choix complexes en connaissance de cause des, ris des risques, mais en essayant de les minimiser. Donc par exemple, en plein combat, on peut choisir la fuite, on va, dire, voilà, on va faire tomber les boucliers, on va tomber les systèmes de survie, on va foutre toute l'énergie dans les moteurs, on va, on va les surcharger à fond, et là il y a votre mécano qui va prendre les extincteurs qu'il a, il va booster les refroidisseurs et il va encore foutre un coup d'extincteur dessus pour les refroidir. Et je trouve ça absolument grandiose. J'adore. Moi, je fais mes canaux. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Et donc, tout ça, ça fait vraiment partie du, du resource management. Donc, pour le, le gameplay ingénieur en, en soi, eux, euh, je mets des gros guillemets, bien sûr, eux, ils ont plus grand-chose à faire par-dessus. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui va venir... En, en, dans, dans la continuité quoi, du, du resource management donc très forte chance que ça arrive euh, cette année voilà voilà voilà voilà et, euh, et ben ma foi écoutez en fait c'est tout pour aujourd'hui hein. c'est euh, un, un live très très court j'ai pas grand chose de plus à vous dire euh, si ce n'est que je répète que tous les devs sont sur le pont pour essayer d'améliorer la 3.18 si vous arrivez toujours pas à vous connecter, courage, ça vient. Euh, je comprends que les gens puissent être frustrés et, et c'est tout à fait légitime. Mais ne vous en prenez pas aux devs, s'il vous plaît. Ce sont des humains comme nous. Ils sont frustrés comme nous. Donc voilà, le, vous pouvez critiquer, hein, c'est parce que je dis. Si vous voulez faire des post-spectrum, machin, euh, allez-y, il n'y a, a pas de problème. La critique est légitime mais ne vous en prenez pas euh, aux, aux individus j'ai confiance je peux attendre c'est ce qu'il faut le mieux c'est ça en vrai hein. vaut, vaut mieux aller faire un autre jeu attendre que ça se stabilise plutôt que d'essayer de forcer justement et d'être euh, frustré voilà et bien ma foi euh, je vais vous laisser là pour ce live euh, je vais voir si comment ça se passe, peut-être qu'on se retrouvera aujourd'hui, je n'ai pas de garantie on, on verra comment ça se passe et euh, sinon en attendant je vous souhaite une très bonne après-midi, merci encore euh, à l'EU, merci pour les euh, abonnements, merci à tous, merci pour votre soutien et votre présence, moi je vais vous faire plein de gros, bisous des étoiles et je vous dis à la prochaine, ciao ciao